Bonjour le peuple, comment qu'il va Dans cette vidéo, je souhaite vous parler du congé paternité. Mais pas uniquement de ce qu'il s'y passe, mais aussi de ce qu'il ne doit pas s'y passer, et donc ce qu'il faut faire avant. Premièrement, Premièrement, aménager ou réaménager le logement. Oui, oui, car quand tu emménages avec ta copine dans votre premier logement, tu ne te demandes pas quels sont les meubles les plus adaptés à la présence d'un bébé. Mais plutôt comment l'aménager pour ta grande télé en fonction la... du reflet, de la lumière du soleil, avec une distance adaptée du canapé. Pour éviter de se prendre à tête, il suffit de regarder quels sont les éléments qui sont atteignables par bébé durant les premières années et se demander s'ils peuvent être source d'accident. Du coup, ça a été POF POF POF avec les clous qui dépassent, les prises électriques à sécuriser et les multiprises à cacher. Attention à ne pas tomber dans l'excès en tenant tout et n'importe quoi. Car c'est aussi en se faisant mal qu'un enfant apprendra à appréhender le danger. Du coup, on laissait traîner un couteau par-ci, un fer à repasser allumé par-là... <rire> on éduque comme on peut, hein, notre enfant Il faut aussi se décider sur les produits d'hygiène pour bébé et sur l'alimentation. Concernant les couches précisément, pour des raisons écologiques et de présence de produits chimiques dans celles qui sont jetables, nous avons justement décidé de passer à des couches lavables. Car quand tu vois la quantité de déchets produits par les couches jetables en une seule journée, tu as vite fait de remplir une piscine. Concernant les couches lavables, il y en a plusieurs types. Il y a tout d'abord les tout-en-un ou TE1, qui sont simplement des culottes avec les inserts intégrés. Donc quand tu changes bébé, c'est toute la couche que tu remplaces. En tout, il y a les tout en deux, ou TE2, qui ont en fait culotte et insert indépendant. Il y a le modèle avec une serviette que tu plies. Voilà. En quatre, que tu glisses à l'intérieur de la culotte. Et voilà. Tu rajoutes encore un voile qui est vendu par boulot et tu as la culotte qui est prête. Ou alors le modèle clipsable, avec un insert, de différents volumes, des petites tailles, taille moyenne, taille grande, et différentes épaisseurs. Donc euh, la seule différence, c'est le mode de fixation, en fait c'est euh, un clips. Pour ce modèle là précisément, ça va de la naissance jusqu'à 3 ans. Tu peux adapter la taille par clips. Et tu as le tout en 3, qui est en fait le tout en 2 avec une poche spécifique pour accueillir l'insert donc lors du change en fait tu gardes la culotte tu enlèves la poche qui a accueilli l'insert et tu laves ces deux éléments là donc grosso modo tu as la culotte tu mets l'insert peu importe le mode de fixation et par dessus tu mets un voile qui est censé accueillir le caca lors du change tu ne jettes que que le voile et le voile cela le voile laisse passer les fluides qui vont être absorbés par l'insert après c'est à chacun de définir la quantité de culottes et d'inserts qu'il achète c'est fortement défini par le nombre de machines que vous voulez faire dans la semaine le point suivant c'est le lait avec tous les produits suspects qu'il y a dans les aliments qu'on consommait quotidiennement et les différents rapports sanitaires qui n'étaient pas forcément rassurants, les perturbateurs endocriniens et les produits dont on commence tout juste à rendre public leur nocivité, on a pas mal augmenté la proportion de bio dans notre alimentation avec ma femme. Et naturellement, c'est vers le bio qu'on s'est tourné pour le lait. L'idée est de limiter le contact de ces produits nocifs avec notre bébé, dans la mesure du possible, bien sûr, ce sera jamais du 100%. Tout ceci, il est important de s'en occuper avant l'accouchement, pour pouvoir s'assurer du temps de repos pendant le somme de bébé. Car si bébé le décide, il va te foutre ton sommeil entre les fesses. Même un proctologue ne pourra pas le retrouver. <rire> oh. <rire> euh. hum. Alors docteur Hum mm -hmm. Vous pouvez vous rhabiller. Bon, monsieur, malheureusement, pas la moindre trace de sommeil. Je pense que là est vraiment bien trop profond. Par contre, j'ai constaté que vous allez bientôt éliminer tous les sports de sommeil qui vous restaient. Bref, bref Bref, une fois toutes ces choses préparées, vous pourrez aborder le congé paternité avec plus de sérénité. Car tout de suite après l'accouchement, c'est à vous de vous occuper de bébé pour laisser votre moitié se reposer. Car pendant que vous dormirez chez vous la nuit à point fermé, elle, elle se lèvera toutes les deux heures pour effectuer le change du bébé et le nourrir. Du coup, il est important d'arriver tôt le matin à l'hôpital pour prendre la relève et lui permettre d'avoir un sommeil réparateur autant que possible. De plus, dans le cas d'un premier enfant, chacun des parents peut avoir des doutes dans sa capacité à bien s'occuper de bébé Voir à être un bon parent. Alors, qu'avons-nous là Qu'est-ce qu'elle a, hein qu a fait ma petite fille Hein On va regarder ce qu'elle a fait ma petite fille, hein Ouah, mais t'es en décomposition ou quoi toi T'inquiète pas. Pas va Alors, déjà, on balance ça. Ensuite. On y arrive. Allez, on y arrive. Allez, allez. Et voilà. Le tout premier échange de papa tout seul. pas De même, de retour à la maison, il est important de bien se répartir les moments de repos intelligemment. Sinon, tu tiens pas physiquement. Et puis que ce soit à la maison ou à l'hôpital, c'est vrai que donner le biberon en prenant son temps et le sentir dormir contre soi, c'est un vrai plaisir. Alors ça, je l'ai lu dans un magazine, hein, parce que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est plus courte que d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo pour me parler de vos impressions, de vos expériences sur cette période-là. Un petit pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous pour être informé des nouveautés qui arriveront sur la chaîne. Sur ce. Hasta la pitchoum, baby. Abonne-toi, sinon ton bébé voudra pas te laisser dormir. Tu vas en chier, mais d'une force. Non, je suis pas en train de parler de gastro, là. Hey. Enfin bref, abonne-toi.